Bonjour à tous, je vais dans cette séquence vous présenter l'exercice disainier que vous réaliserez en objectif C et avec Storyboard, donc dans ce que j'appelle, mais c'est une boutade, le mode Kindergarten. L'objectif de cet exercice, c'est de regarder les principaux mécanismes d'interactivité sous IOS. Donc il y en a un certain nombre que vous allez manipuler et vous allez, en fait, c'est intéressant, les traiter à la fois en outlet et en action. C'est-à-dire vous allez pouvoir en fait changer une valeur avec différents mécanismes, mais lorsque la valeur est changée avec un mécanisme il faut qu'elle soit reportée sur les autres mécanismes de manière à ce que ce soit cohérent. Que si la valeur pour par exemple un slider vaut euh, 10 et eh bien elle ne vaille pas sur un autre dispositif 15 sinon ça n'est pas cohérent. Donc vous allez ainsi vous déniaiser sur Storyboard, vous allez voir que vous allez souffrir, moi j'ai peiné comme ce n'est pas permis et encore pas trop avec cet exercice là mais avec un autre parce que Storyboard c'est pas mon truc, mais bon j'essaie de faire les exercices dans les conditions où vous, vous devez les réaliser. Et puis bien évidemment vous allez gérer les orientations. Alors je vous propose de les gérer de façon simple, vous allez voir la démo. Donc faire en sorte que ça soit visible dans les deux cas de figure. Et puis je vais vous demander d'écrire l'objectif C, bien évidemment sans arc, c'est-à-dire avec toute la partie des allocations que vous posiez les bonnes questions. Vous allez voir que l'application, elle a l'air extrêmement simpliste, mais en fait, elle est sérieuse, puisque euh, un participant à un MOOC s'est amusé à en faire une variante qui est publiée sur l'App Store. Bon. Elle est gratuite, donc il n'a pas fait des fortunes avec, mais je vous montrerai rapidement ça. Et pour vous montrer, en fait, très très tôt, vous arrivez à faire des applications qui peuvent avoir un sens sur l'App Store, et c'est ça qui est assez impressionnant. Regardons donc rapidement une petite démonstration de mon désigner. Donc vous voyez si j'augmente avec le stepper eh bien les valeurs s'incrémentent et euh, à la fois le slider et le segmented control sont euh, définis et bien évidemment si j'arrive aux dernières valeurs eh bien le stepper est bloqué de même que si j'arrive aux premières valeurs je ne peux plus Excusez-moi, j'étais aux dizaine, je ne peux plus descendre. Bien évidemment, si je fais ça, même topo, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours une grande cohérence entre les différents éléments. Si ici j'affiche 42, il est affiché en rouge. Hein, et euh, bien évidemment, je peux passer en mode geek, c'est-à-dire que j'affiche les choses en hexadécimal. Et ça marche évidemment de la même manière en hexadécimal et en décimales. Donc, vous voyez que je vais jusqu'à 63 hexadécimales qui correspond en fait à 99 en décimales. Bien évidemment si je change l'orientation de mon terminal et eh bien ça marche pareil c'est à dire que j'ai une présentation qui est identique mais qui euh, occupe bien la largeur de l'écran et voilà tout fonctionne correctement. Ça vaut le coup de s'amuser à l'exécuter sur grand terminal. Vous voyez que je ne me suis pas foulé mais mon application elle fonctionne de la même manière avec les steppers, avec le mode Geek, etc. et puis le 42 qui s'affiche correctement. J'oubliais le bouton RAZ qui remet tout à zéro, etc, etc. Donc vous voyez, mon application fonctionne exactement de la même manière et je n'ai pas à m'en soucier parce que bah, j'ai utilisé Storyboard, et Storyboard gère tout pour moi. Euh, là ici je n'ai pas différencié l'affichage donc vous voyez que j'ai une grande partie de l'écran qui a été utilisée. Bon ben c'est comme ça, c'est la vie, on ne va pas pleurer. Juste pour rire, la petite variante de Sebremi. Euh, donc lui, euh, il avait développé cette application je crois, en 2014 et en fait il a adapté l'exercice simplement pour lui donner une signification, donc en fait de faire des équivalents entre euh, le système de notes classique et puis euh, les conversions euh, au format euh, MIDI. Donc, ici, il joue euh, sur les octaves, vous voyez. Ici, il joue sur la note. Et cette application-là, vous la trouvez sur l'App Store. Quelques éléments importants. Donc, vous avez vu l'interface. Donc, on va utiliser quoi Des boutons, ici. Des labels, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là. Euh, des switch, un switch, pardon. Un truc qui s'appelle le stepper. Et puis vous allez utiliser ce qu'on appelle des segmented control Et puis enfin, un slider. Voilà. Donc, ça, c'est les mécanismes que vous allez devoir utiliser. Donc, euh, évidemment, euh, sur la page Compagnon, vous avez les liens vers euh, la description de ces mécanismes. Mais vous voyez que, intuitivement, c'est assez facile, en regardant ce que ça donne sur Storyboard, de voir comment les paramétrer. Vous allez écrire un peu plus de code que dans les applications que vous avez déjà écrites. En particulier, en faire un peu de formatage dans les strings, il va falloir regarder. Et puis vous allez être amené à jouer avec les couleurs, puisque si vous écrivez 42 en décimal, donc ça donne autre chose en hexadécimal, eh bien, vous devez l'écrire en rouge. Vous avez de quoi rigoler, programmer, et naviguer dans le fantastique manual. Alors, truc numéro 1 pour développer cette application, eh bien vous allez, vous économiser la déclaration d'une variable, vous allez simplement utiliser le compteur qui est intégré dans le UI Stepper. Vous allez l'initialiser à la valeur que vous voulez et puis vous allez en fait y référer tout le temps, tout le temps, tout le temps partout. C'est lui qui donne la valeur courante qui est affichée ici. Et le truc numéro 2, parce qu'on n'est quand même pas des neneux, euh, il y a deux segmentés de contrôle et en fait, on peut comparer. Euh, vous, allez, vous allez voir qu'il y a moyen de récupérer en paramètre celui qui nous a contacté. contactés. Et bien vous allez donc associer la même méthode à chacun des segmentés de contrôle et dans le corps de cette méthode, tester quel segment de contrôle vous invoquez. C'est un truc qu'on réutilisera couramment. Ça évite de recopier du code, ça fait des choses plus compactes et plus lisibles. Voilà, mais en guise de conclusion, amusez-vous bien. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice si cela vous chante et en discuter avec moi. Il m'est arrivé de pomper odieusement des améliorations, en particulier de participants à mes MOOC. Et vous trouverez les ressources, icônes, etc. sur la page associée à la séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt